À la fin du XVe siècle, des intellectuels, les humanistes, commencent à penser que le savoir enseigné est très insuffisant. Ils se mettent à étudier avec passion les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine, oubliées ou négligées au Moyen Âge. Au Moyen Âge, en effet, on s'intéressait essentiellement à Dieu et à l'au-delà, et on méprisait le corps et le plaisir. Les humanistes, qui reprennent les idées de l'Antiquité, mettent au contraire l'homme au centre du monde. Ils donnent une grande importance à la vie, au plaisir, au corps, et sont curieux de tout. La Renaissance est une période de l'art qui correspond au 15e-16e siècle. Les artistes italiens, mais aussi rénans, s'inspirent à nouveau de l'Antiquité, mais ils innovent aussi en créant de nouvelles techniques artistiques, l'utilisation de la perspective ou du petit tableau que l'on accroche et que l'on peut décrocher facilement. L'Italie est le pôle de la Renaissance, un pôle qui influence tous les mécènes et tous les artistes d'Europe. Grâce à l'imprimerie et au soutien des princes germaniques, les idées de Luther se répandent surtout en Europe. En France, les protestants sont rapidement persécutés. L'un d'eux, Jean Calvin, se réfugie à Genève en 1541 où il fonde une autre église protestante plus sévère que celle de Luther. Dès le XVe siècle, la nécessité d'une réforme catholique s'était exprimée, mais ce sont les victoires du protestantisme qui obligent l'église à réagir. C'est le début du Concile de Trente qui se tient en Italie de 1545 à 1561. Il réaffirme les principes catholiques contestés par les protestants. Les devoirs du clergé sont rappelés. Les évêques doivent résider dans leur diocèse et contrôler les curés qui doivent être formés dans des séminaires. Des ordres, comme les jésuites, sont chargés de l'éducation des enfants, de la prédication et de la charité. Au XVIe siècle, des guerres de religion opposent les souverains catholiques aux protestants. Entre 1618 et 1648, la guerre de 30 ans oppose ainsi les états catholiques au Saint-Empire.